J'ai ben dû ouais. attendre 5 ans pour avoir cette information <rire> Je suis Véro Cazzo, scénariste de la série Olive. Ah, moi, Je m'appelle Lucie Mazel, je suis autrice de bande dessinée. Je un prénom qui sonne bien, déjà. Euh, un prénom qui évoque une personnalité forte, avec un, un, un caractère assez fort et assez atypique en même temps, pas un prénom commun. Au tout départ, j'ai pensé à Chipolata. En fait, je me suis rendu compte que c'était déjà dans la série Franck. Alors, euh, bah, je me suis rabattue sur Olive. Ça, ah, je savais pas ça. C'était une blague. Un hein, J'espère euh, bien. <rire> on s'est rencontrés sur, euh, sur adoptunotrice.com. Ouais. Elle m'habite dans mis son caddie et euh... <rire> euh, voilà. <rire> C'est ça, je crois que ça s'est passé comme ça. Ça a matché Mais Mais ouais. un petit réseau un peu... Euh, peu euh, C'est un réseau secret. On f... Non, on ne se connaissait pas avant Olive, en tout cas. On, on se... Moi, je connaissais le travail de Lucie. Et donc je l'ai contactée via les réseaux sociaux. On a vraiment échangé tout le temps et très régulièrement. On a ouais. beaucoup ri aussi. Ouais. Un super travail d'équipe. Ouais. C'est des problématiques importantes et assez courantes en fait, surtout au moment de l'adolescence. L'acceptation, j'ai arrivé, ah de, oui. de soi, ouais, ça passe sûr. aussi par l'apparence physique. Malheureusement, aujourd'hui, on est beaucoup sur l'apparence physique. Oli, voilà, elle est grande, elle a. Pas de forme du tout. Charlie, par exemple, je lui ai fait des vergitures, de la cellulite. Euh, enfin, j'ai fait des vrais corps au final. J'ai essayé, enfin, de faire, en fait, euh, ce qu'on voit dans la vraie vie des gens avec différents physiques. Et c'est important de montrer euh, le maximum de corps euh, différents. J'ai adoré euh, travailler sur le 1 parce que c'était, euh, voilà, on se lance. Euh, en fait, il n'y a pas d'attente aussi, il n'y a pas d'enjeu. On a l'impression qu'on le fait beaucoup plus avec euh, spontanéité et sans, euh, sans pression, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais, euh, Graphiquement, je galérais, alors euh, <rire> j'avais en idée, en fait, dans ma tête, j'avais le résultat graphique du 4, mais euh, le wifi n'était pas terrible <rire> euh, entre mon cerveau, <coughs> pardon, et mon bras, à la moitié du tome 3, j'ai popé, comme on dit, j'ai passé un level, ouais, passé un, ouais, un cap. Ouais. où j'ai commencé à prendre enfin confiance un peu plus en mes capacités, et j'avais beaucoup plus de, alors entre guillemets, pareil, facilité à faire ce que j'avais enfin dans ma tête. Et ça, mais c'est génial. Je le souhaite à tout le monde. C'est chaud. Eh C'est bon, j'en ai un. Alors, deux canards. Le premier indice, c'est gravité. Le deuxième indice, c'est l'une. On est super forte à la, la pêche au canard. Je... Eh C'est bon, je l'ai eu. Alors, espace et mission. Espace, mission. astronaute Sinon, un canard astronaute. C'est exactement ce que j'allais faire. <rire> c'est horrible. On reconnaît quand même. Hein, ouais. Je suis désolée. Oui. T'es contente, Lucie Je suis ravie. Un dessin qui, qui part en vrille et t'es reparti pour un tome. Ouais. Voilà. On ouvre, euh... on ouvre ensemble Non, ouvre là, moi, ça me fait peur. <rire> oh Qu'est-ce que c'est Oh, trop bien oh, mais... Non, pardon, ben regarde Un mini-astronaute. Ah oh ouais, oh, une petite lune. Mais c'est trop beau. Oh là là, là donc là, là, là. Un bracelet. Oh. Mais c'est une cuillère. Concentre-toi. Non, il y a quelque chose. Nous mm. avons des autrices qui sont pas douées. Mais non, c'est incroyable. Ok. Oh, p... Il a... y a des écritures à l'intérieur. J'y crois pas. Non, oh, oh, mais pas Il de... y a la couverture. Mais c'est énorme. Il ah, y a la dirais... couverture du tome 1 de temps dans cette mini... Euh, oh, p... Je sais pas, mini-perle, mini-pierre, quoi. C'est incroyable. Soyez jaloux, vous pouvez l'être Mais comment vous avez fait ça C'est énorme. Je jure, je savais pas qu'on pouvait mettre autant de trucs dans, dans un si petit machin. <rire> <rire> Le contexte est important. <rire>